Dans un atelier de production, l'identification des incidents et la prise de décision sont des facteurs essentiels de productivité et de compétitivité. Pour éliminer ces problèmes, les actions doivent être décidées rapidement et suivies avec rigueur. Atypique solution a créé Watsi, un outil de pilotage collaboratif permettant de collecter l'ensemble des incidents en automatique et en manuel. Watsi hiérarchise les problèmes en temps réel, en fonction de leur coût. Vos équipes peuvent alors directement proposer des actions et piloter leur réalisation. Avec Watsi, donnez de l'autonomie aux équipes, gagnez du temps et accélérez le progrès.